Salut à tous, c'est Kino Et voilà, nous y sommes enfin, les votes au Hallowards 2020 sont ouverts Un grand bravo à tous les créateurs Cette année, c'est beaucoup de nouveaux noms et c'est à vous de décider qui sera le meilleur créateur Si vous avez suivi les précédentes vidéos parlant des Hallowards, vous savez que vous avez dès à présent un mois pour voter. La fin des votes se terminant le 20 juin 2021 à 23h59. Une grande cérémonie se déroulera sur Twitch peu de temps après pour donner le nom des vainqueurs. Il y aura des surprises, du fun et beaucoup de partage comme à chaque session des Hallowards. Mais n'allons pas trop vite, vous trouverez en description le lien vous menant à la page de vote des Hallowards. Vous pouvez voter pour 12 catégories bien distinctes, une 13e reprend les votes de chaque catégorie pour élire le meilleur créateur de l'année 2020. Je vous propose de voir ensemble la page des Awards où sont répertoriées les catégories. Il vous suffit de cliquer sur la catégorie où vous souhaitez voter. Vous serez redirigé vers une nouvelle page où sont mis en avant les meilleures créations dans le domaine ciblé. Si vous ne connaissez pas les créations ou les créateurs, vous pouvez cliquer sur les vignettes pour y accéder directement. Un petit formulaire de vote se trouve en bas de page. Choisissez qui doit gagner, entrez votre GT et validez votre vote. Ne trichez pas en essayant de voter plusieurs fois pour la même personne, on s'en rendra compte. Voilà de quoi nous faire patienter jusqu'à le 3 où nous devrions avoir plein d'infos sur Halo Infinite Un grand bravo à tous les créateurs qui ont eu la chance d'être nominés aux Halo Awards comme ceux qui ne l'ont pas été Continuez de créer, les Halo Awards reviendront l'an prochain pour s'occuper de toutes les créations sorties et postées sur la section Création de Halo.fr en 2021 Tout le monde a sa chance N'hésitez pas à poser vos questions, à vos votes, et surtout, viva l'eau